Pour ouvrir Windows PowerShell dans n'importe quel dossier, commencez par ouvrir ce dossier dans votre explorateur de fichiers, puis dans l'indicateur du chemin du fichier, sélectionnez le chemin, faites copier, ouvrez Windows PowerShell et tapez CD, espace, et faites un clic droit. Quand vous faites entrer, le dossier sera ouvert dans le PowerShell. Vous pourrez ensuite exécuter la commande qui nécessite que vous soyez dans ce dossier.